Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement brûlée à la bouche <t 'en> Bonjour à tous Bonjour à tous Alors, nous voilà réunis encore en ce jour pour une troisième vidéo des duels de compo. Donc là, bah, on va tirer au sort... Le grand vainqueur. ...qu'on va, qu va devoir se coltiner encore. Voilà. N'est-ce pas on a fait quelques modifications de la liste des groupes car nous trouvions. Oui. Trouve une rime avec ça. OK. Nous trouvions donc que euh, certains groupes étaient beaucoup trop casse-gueule ouais. à faire. Ouais. Genre euh, Queen, Muse. Voilà. J'aurais adoré faire Muse, mais mm. j'avoue que euh, compliqué. Moi, je voulais faire Queen, mais euh, je le trouve pas assez positif dans la vie, Mathias. Ça doit être ça. Donc, on va tourner la roue. Donc, on va tourner la roue. Voilà. Avec vous. C'est ça. N'est-ce pas Allez. Euh, Let's go. Ouais Sinon ça va c'est cool. Bon bah on va commencer à consommer de la drogue. <rire> NIRVALA Oh hmm. putain C'était un de ceux que tu redoutais toi Ça va. En vrai ça va. Au début oui, et après non. En fait ça va. Musicalement parlant ça va le faire. Hein. Pas ouais, trop je pense trop que compliqué. depuis qu'il a écouté le Spring, il se met beaucoup moins de pression avec le chant. <rire> ouais carrément ouais. ouais. Faut juste crier dans un micro et puis c'est bon. Désacorder des guitares. T'as déjà des idées de quoi tu vas t'inspirer pour faire ça toi hmm.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 Salut à tous, on se retrouve après enfin, une, après une longue attente, voilà, parce que monsieur était indisposé, parce qu'il a <rire> fait un petit truc euh, pas trop mal on a construit un petit studio. donc après trois mois euh, d'attente, enfin pouvoir écouter les compos de chacun, et on va commencer euh, par lui. Bah ça c'était pas mal. Bah merci monsieur. C'était pas trop galère à faire. Bah le, les voix. Hein, le, chant, le chant, ouais. l'instrumental, j'ai été un peu vite, enfin euh, j'ai en fait c'est du copier-coller du, du même riff de A à Z, hein, c'était ouais. pour poser la voix, etc. Au final je voulais revenir dessus et finalement j'ai pas pris le temps de le faire, mmh. donc c'est resté comme à la maquette. Ça manquait un petit peu d'adlib, de choses comme ça à l'instrument, mmh. mais je me suis tellement galéré avec les voix. que Moi j'ai bien aimé tes guitares, surtout au niveau du refrain, ouais. c'était bien punchy, c'était bien bien travaillé et ta voix elle est bien avec. Par contre je trouve que tu, tu coupes tout de suite, euh, quand tu repasses au coup. Euh, et ça redevient tout de suite plus calme. il n'y a pas de, de phase de redescendre Le morceau ouais. il est un peu dépressif parce que c'est l'histoire de son suicide donc ça va de son sentiment de mal-être du mec qui ne comprend pas sa vie et qui part en fait dans des, dans des trucs différents, dans une espèce de rengaine où c'est un peu toujours la même chose en allant de pire en pire C'est pas vrai voilà. Non mais ça va euh... mais Si tu veux en parler <rire> Il est con Non non, je, en fait j'étais pas inspiré sur le thème et en fait je me suis dit bah autant aller dans le dur euh, si je me de Le dernier morceau avant la fin, euh, go quoi tu vois et donc c'est le cheminement du cerveau de Kurt Cobain quand il va jusqu'au suicide dans ma tête en tout cas c'est comme ça que je l'ai écrit et bon écoute la tienne c'est parti Donc on vient d'écouter le compo de Leroy, bah euh, elle fait vachement, enfin elle est bien déjà, c'est une super compo. Je trouve que tu as, en fait on a vraiment des... On a pris des styles différents, hein. euh, très diamétralement opposés d'un euh, même album ouais, ouais, cool. en gros. Et euh, bah moi j'ai trouvé ça vraiment très cool. Le chant as fait un travail dessus qui m'impressionne beaucoup. Ah bah j'ai pris des, des petites pastilles pendant une semaine après. Hein. Ouais, je bien de croire ouais. Oui. Pour moi tu tiens un truc quoi. Clairement, il y a juste le travail sur les les, les paroles. Ouais, t'as bah fait quoi exactement en fait, en fait, je suis parti du mec euh, qui en a marre et qui as écrit les paroles ou t'as rempompé T'as écrit, euh, oh, bon, écrit. Ah, d'accord. Auteur, compositeur, interprète. Non, j'ai écrit euh, des paroles sur une histoire d'un mec qui est renfermé euh, dans sa vie et euh, genre moi au collège, tu vois. D'accord. Et, euh, et puis qui en a marre et qui insulte tout le monde quoi en gros euh. Ok. Voilà. Ouais Nirvana quoi. Oui on n'arrive pas à vraiment se départager sur la compo et du coup on a trouvé quelqu'un qui va nous faire la critique. Alors du coup ce que je peux vous dire en réaction déjà ce qui est bien c'est que les deux pour moi vous avez collé au thème. Si on thème. écoute l'album Nevermind on peut retrouver deux styles de vos compos qui sont deux styles différents mais dans l'album. Okay. Donc ça déjà c'est point positif. Pour la compo de Mathias, peut-être alors c'est plus niveau sonorité, ça sonnait un, un poil métal, mais je pense que c'est surtout sur le grain de guitare. Voilà. Et toi pour ta compo, Lee, pareil, euh, bien, en plus le son strat, donc forcément, on est dans le thème. On est dedans. Juste, j'ai trouvé système. ta compo un poil trop complète pour le thème. Trop complexe quoi. Voilà. Plan différent. C'est ça, trop de plans différents, on n'est pas sur du prog. Et euh, peut-être tes riffs de batterie quand ça se calme, ça fait un peu trop type et métal. Et la basse... Euh... Je suis coupable. La euh, basse euh... Mais sinon, pour moi, on est sur deux bonnes compos et vous avez atteint votre objectif. Et ben bah c'est cool. Bravo. Merci beaucoup Théo Merci. pour cette intervention. Je voilà. vous en prie les Cassez gars. Pouvez, et euh, je calme. me casse. Voilà, tirez-vous. Je récupère mon attire Et bah voilà, on est bon. Attends, laisse-moi la remettre. Hein. Non. <rire> <rire> Sale oh. bête. Théo, bah c'est ton guitariste dans ton groupe oui. Vous pourrez les retrouver assez rapidement, je pense, sur les réseaux, mmh. sur Instagram notamment. C'est quoi Instagram, ton Instagram bah, C'est euh, Demented Mind. Bah, là, il est pas encore fait, il va être fait. Okay. Et euh, sur euh, YouTube Et ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo assez rapidement. À très bientôt. Des bisous. bisous. 3, 4. Au clair de la lune, j'ai pété dans l'eau. C'est bien.